Bonjour les loulous, voilà, donc hier je vous ai parlé à partir de la brasserie de l'Aviron donc à Bayonne où je vous expliquais que j'étais l'animateur d'une soirée inter-réseau où il y avait des speed meetings et ça s'est super bien passé. Alors vous comprenez cette vidéo, je l'enregistre juste en suivant, là c'est à l'issue de l'intervention, mais ça me permet de faire une vidéo, en tout cas deux vidéos en un seul événement. Vous avez derrière moi d'ailleurs... Le vieux bayonne et puis pour ceux qui connaissent peut-être voilà l'aviron bayonnais juste derrière moi et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui à l'issue de, de ce rendez-vous qui fut, qui fut un succès 115 personnes présentes euh, des échanges extrêmement enrichissants, des rencontres fructueuses des cadeaux on m'a remercié vous voyez on, on s'est remercié ici dans le sud-ouest et euh, même si je ne bois pas on m'a toujours dit de ne jamais refuser de cadeaux donc euh, une idée m'est venue tout à l'heure à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui je suis venu en tant que, en tant que professionnel de l'animation et bien entendu, vous savez, je fais des conférences, mais j'anime également en tant que maître de cérémonie les événements en entreprise. Et bien entendu, euh, on vient en soirée vous trouver pour vous dire si c'était bien ou pas bien. En l'occurrence, on est venu me dire que mon animation avait fait apparemment un carton et ça fait toujours plaisir et c'est toujours rassurant et réconfortant de savoir que vos clients sont satisfaits et ce qui se passe dans, dans, ces, dans ces événements tel que je vous le disais hier euh, vous professionnels vous échangez des cartes de visite et j'en ai reçu moi-même euh, plusieurs et on me demande à mon tour de donner la mienne et bien entendu ce soir je n'étais pas venu dans cet objectif de partager euh, mes cartes de visite bon c'est une erreur c'est une erreur d'habitude j'en ai sur moi j'en avais pas sur moi mais ceci m'a donné une excellente idée, c'est que le fait d'avoir des cartes de visite m'a permis de, de donner un engagement, un premier engagement à toutes les personnes à qui je, enfin c'est pas que je demandais, de qui je recevais une carte de visite, suite à quoi je leur promettais de leur envoyer un email. Le fait d'avoir une carte de visite me permet d'envoyer un email dans lequel je pourrais leur rappeler que nous le sommes vus ce soir. Dans cet email, il y aura mon numéro de téléphone, des liens dynamiques qui permettront à ces contacts d'aller voir mes blogs, sites internet ou n'importe quel autre réseau social. Et en fait, je me suis dit, en fait, ce soir, je n'avais pas de carte de visite, mais ça m'a donné une super idée. Et si dorénavant, je distribuais peut-être moins de cartes de visite, mais que j'en collectais un maximum et qu'à chaque carte de visite, je m'engageais face à cette personne, de lui envoyer le lendemain un email avec mes coordonnées. Ça lui permettra d'avoir l'email dans la boîte à email, d'avoir mes coordonnées, de cliquer. Il facilite la vie, là. il n'y a même pas de faute d'orthographe puisque ce sera une réponse à mon email et un premier échange pourra avoir lieu. Je trouve ça assez intéressant et je voulais partager avec vous cette idée que je viens d'avoir ce soir avec vous. Donc vous, entrepreneurs qui cherchez à dynamiser votre réseau, à dynamiser votre carnet d'adresse eh bien, prenez des cartes de visite et envoyez des emails le lendemain. C'est peut-être mieux que le téléphone, peut-être. Voilà. En tout cas, l'avantage de l'email, c'est qu'on l'ouvre quand on peut, quand on veut, et on a toujours les gens disponibles au moment où ils sont disponibles. Voilà pour aujourd'hui. Eh bien comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous parler. Et comme d'habitude, je termine ma vidéo en vous disant simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Je vous dis à demain. Ciao.